Bon, normalement, je devrais pas être loin. Il m'a dit que c'était ici l'adresse, mais ça me paraît bizarre quand même, parce qu'il y a que des belles maisons. Soit il se fait payer en cachette, soit il y a de l'évasion fiscale, il vole des sous sur la société, il y a un truc, c'est pas possible. Les origines, ils reprennent le dessus, il me dit pas des choses. C'est bizarre quand même. Ah non, je suis censé être arrivé, c'est censé être là, mais à part des belles maisons, ça m'étonnerait, à moi qu'il y ait déménagé, il m'a rien dit. C'est quoi ce bruit Tu vas pas me dire qu'il ce... habite dans un camion avec écrit Broadway. Paye à venir ce serait se foutre de ma gueule Ce serait vraiment se foutre de ma gueule Ouf. Qu'est-ce que tu fais là quoi, as du temps Qu'est-ce que tu fais ici T'as eu du mal à trouver Mais, mais c'est pas une maison, tu fous de ma gueule, tu m'as dit viens chez moi, j'ai ma nouvelle maison. Quelle qu maison là, Je peux m'entraîner, je peux manger, j'ai tout ce qu'il faut. Ma nouvelle maison, le nouveau FF Jim. Un clochard, Broadway, paye à venir. Pour faire quoi Depuis qu'on a changé de sponsor, J'étais obligé de tout vendre. J'ai vendu la maison, la voiture. La meilleure idée que j'ai eue c'était de louer un camion. Je peux tout faire dedans gros. L'essentiel c'est que je puisse m'entraîner. Au moins FF ça continue. Moi tu peux t'entraîner, ça c'est vrai. Je vais parcourir la France, je pense, avec ça, essayer de, de faire un peu de bruit. Oui. Il m'a l'air de bien tenir à hein, ton camion. <rire> on est passé du FM Gym au Clochard Gym, c'est ça C'est solide. <rire> non, mais en vrai, ça peut être un super concept, bro. On part pour la France, on rencontre nos abonnés et tout. Et, et on, on fait des choses avec eux. Tout le monde eux. tu vas venir, ils ne nous payent pas assez, gros. Ah, ça peut être pas mal. Je suis obligé de vivre là-dedans. Mais bon, après, quand même, ça va. J'ai l'essentiel, je peux. Toi. Ah, et tu peux manger si, et euh, complémenter. Je mange que de la whey. Ouais. Matin, midi, soir, le caca, il doit ouais. être bien. <rire> Là aujourd'hui si t'es chaud, sur Youtube c'est du jamais vu, c'est ouais. incroyable, on va bench sur l'autoroute. Ok, on va les Comme blesser si... sur l'autoroute. Non, non t'inquiète, je, je suis roule suis tranquille. Et au aller. moins on rentabilise tout ça. Et peut-être que si on fait des vues, à venir il va. Il va finir par payer pour du vrai. Il va payer <rire> Donc si t'es chaud, on est parti. Okay, les gars, on y va. si vous êtes chaud, on va bencher sur l'autoroute. Ce monsieur a un bench à 185, mais il ça sera moins volant. Donc à tout <rire> moment, je le blesse et je récupérerai On est parti Ok, on y va. Les scènes que vous allez voir sont réalisées par des fous furieux d'où l'appellation « FF ». Si vous souhaitez continuer la musculation en pleine santé, il existe des lieux comme Fitness Park où vous bénéficierez d'un équipement professionnel dernier cri et stable. Afin d'éviter tout risque de blessure, nous vous déconseillons donc de reproduire cette méthode d'entraînement. S'entraîner à l'arrière d'un camion qui roule sur l'autoroute n'a jamais aidé la FF à se muscler. Leur secret se trouve sur http fitnessfusionfr fitnessfusionfr c'est bon Ouais, je suis chaud eh, raconte pas ta vie Vas-y, bombarde Oh, the non, ça bouge, Ah hein. <rire> oh, non Ah, oh, ouais, quand même <rire> Eh, ah ouais, eh, Oublie pas qu'après, tu fais ta série, hein. Mais moi, c'est doucement Je suis à 10 km heure, gros un toi Je <rire> vais faire un peu de curl Vas-y Ah, le curl, c'est plus simple, déjà oh, C'est le bordel Ça va, tout va bien, tout va bien Attention. En vrai il faut tout tenir, c'est le seul inconvénient c'est qu'il faut tout tenir Attention Ça va bouger Pourquoi, pourquoi on fait des trucs comme ça Y'a pas des idées plus simples à faire Ça bouge Dans le feed game Ça bouge Tout se casse la gueule <rire> Ah zubi <rire> <Non. rire> <rire> J'ai fait qu une série hein De quoi Pimous, t'es prêt? Bah, Inch'Allah. Tu pars, tu pars sur quoi là comme séance? J'ai le droit de faire des séries ou je vais me faire enculer? Euh, là, je roule doucement, hein, je vais tout droit. Avec les oh, the beat. Ça hey. va, t'as une bonne amplitude. Hein. Oh, oh. <rire> <Fils de cul. rire> Gros, J'ai rien fait. Vas-y, bench, c'est ton fort. Oh. Là, c'était un petit trou tranquille. Allez, hop, le bench, c'est terminé. Je touche plus le bench. Déjà, le banc, il a disparu, c'est fini. Pimous, c'est ta marque de fabrique. Fais, fais un gros PRF 180 là. Y'a que des dodans ou quoi, ça te bâtard sur la gros que tu je roule doucement. Là, je fais attention à toi, tu vois. Ouais, ouais, va te faire enculer bah, À tout moment, je vais me rappeler ce que tu m'as fait. Je vais commencer à mettre des coupes de volant à gauche et à droite. Fais un peu. Oh, oh. Faire un peu d'élévation latérale. Vas-y, fais des élévations latérales avec ton corps. On oh, oh, <rire> oh, <ça mire. rire> as bien T'as vu comment ton oui, ça... corps il est parti Ça va, ça va. Là, tout va bien. Eh hey, l'autoroute, c'est pas une ligne droite normalement Si. Y'a des dodans sur l'autoroute maintenant T'as niqué la lumière Ça va Ouais, je suis en temps de repos là Ah ouais, bah c'est bon, j'étais en temps de repos, on s'en bat les couilles alors Là, là <rire> ah, bah, attends, attends, attends En temps de repos, c'est bon C'est bon, t'es en temps de repos là Toi, t'as oublié qu'on avait du matos qui coûtait cher eh hey, Je t'écoute Pimousse Roule doucement, s'il te plaît, je fais mon shaker, là Ça me fait rire parce qu'au moment où il y a du bruit, on t'entend plus ta gueule Ouais, mais tu m'as entendu Ouais on Roule doucement, je prends ma créatine Donc les gars, euh, créatine Broadway, hein je Moins 10% avec le code fitness fusion <rire> On va voir si c'est efficace Avenir paye Ah J'ai pas encore mis l'eau Et j'ai pas envie de la mettre quand je vois ça Je prends le shaker, c'est bon C'est bon Man ah, oh Putain je me suis fait pipu dessus <rire> hey, Bataille accélère, doucement ah Doucement Là <rire> c'est. Y a, y a des gens sur la route. Ouais ouais c'est ça, ouais. Il y a la lampe, elle, est, elle a bien par elle a bien volé. Hop Je peux m'entraîner ou j'ai pas ouais, le droit Ouais ouais, vas-y, vas-y, concentré. Concentrer ton crâne toi. Attention frère. à la barre derrière toi quand même hein. Ça a été Yesé Les poids ils vont partir Albino <rire> Non <rire> Albino, j'ai encore rien mis dans le... La séance, c'est prendre un checker <rire> Je peux décoller Attends, attends, attends, je mets ma petite créatine Broadway. Je sais grâce à Avenir que je peux vivre ce genre de moment. Albino Ouais Broadway, ils mettent pas de scoop dans leur euh, paquet pour l'écologie. Bah, faut faire à la main. Mais c'est déjà pas la merde comme ça Attends, attends, friends je lui ai dû te freiner Albino Garde-toi Je veux boire tranquillement Laisse, je prends ma créatine, après je t'embête plus Moi, à la base, j'ai bientôt 30 ans Je dois plus faire des trucs comme ça Laisse-moi au moins shaker ma poudre J'abandonne, les gars, voilà, j'abandonne Je voulais faire une vraie séance, hein. Je voulais boire mon shaker, j'abandonne, je reste là, hop Là, il se passera rien, il peut peu rien faire Putain, non, j'ai un engin de 10 kilos au-dessus de ma tête C'est moi qui ai des idées comme ça en plus Pourquoi oh, j'ai des idées comme sûr. ça et, et vous ça vous amuse là Les gars, mettez votre like, au moins, au moins ça Au moins ça C'est quoi ton exercice ça C'est du cœur-marteau euh, Tu travailles en unilatéral Ouais Ça c'est bon pour l'équilibre Accroche-toi bon bien je vais... On est va bon travailler quand un quand peu plus l'équilibre On est sur un petit rond-point là ouais, Pour travailler ton centre de gravité c'est pas mal Travaille un côté à la fois Là t'es bien là Je vais te niquer ta race. Est-ce que ça travaille Je vais voir comment ça va. Je vais te gonfler après. Pense à tes fibres musculaires. Explose tout. Sale bâtard. Albino s'il te plaît. Oui. Roule droit, roule droit. <rire> non mais non suis cœur. Allez On va à droite un peu attention. Mais non mais <rire> j'ai même pas pu. Si, j'ai fait une série. J'ai en fait, un même gauche, pas pu m'entraîner. Non c'est à droite c'est à droite. Non, ça va? Ça va? Euh, non, non, t'es dans le rond-point! Je sais ce qui va se passer! Albino! Voilà, je bench. Moi, voilà, je suis un bencher professionnel. Je fais bencher dans des positions improbables. <rire> Personne va m'arrêter dans le YouTube game. Personne! Vas-y, fais ce que tu veux de ta voiture. Vas-y, envoie, envoie, je suis là. Ah ouais? Ah je bench! Je suis toujours là! Je bench! Ah, il y a des dodans là-bas. Le Vida <rire> ça... 6. Euh, pardon, c'était pas voulu! Ça va, ça va. Mais je suis content quand même! Va te faire enculer, ça va hop, On passe juste devant Fitness Park là, c'est dommage hein. Tu vas braquer un jour <rire> Ouais t'inquiète, tu vas le sentir quand je vais braquer cousin que <rire> le chien Tu l'as senti ou pas Ça va, c'est bien, c'est très bien Oh je bite T'es mort Wesh Eh oui T'es mort Non, non mais en fait, Doucement, il n'y a plus rien, là, je peux même plus m'entraîner Oh putain Eh, <rire> hey, fais des abdos Il n'y a plus rien à faire, là, toi, tu n'as pas compris, <rire> je crois Fais des abdominaux Abdos en portefeuille, sur le banc Ouais, abdos en... Hein, je vais te niquer, après Joanne <rire> Heureusement, je lui ai dit pas plus de 30, ce bâtard Au niveau de l'homosexualité, on est comment maintenant Heureusement, je t'ai dit pas plus de 30, hein Non, mais oublie pas, tu peux pas me traiter, là, t'es à l'arrière de mon camion Ouais, ouais, ferme ta gueule, maintenant, okay, ouais Ok, on accélère Ferme bien ta sale gueule On accélère Ferme <rire> bien, bien ta gueule Ferme-la bien, ta gueule Bon, on va voir les dégâts. Ah, ouais. ah ouais Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais T'as fait du rangement Là pour moi, ça a été de Y a un moment t'as accéléré, t'as freiné, d'un coup le banc s'est retourné tout il est parti. Moi j'ai abandonné, il y a eu trop d'insultes. C'est des squats. Des squats Ouais, pour les jambes, tu fais jamais les jambes toi. Si si si, je, non, bien, je les fais bien les Non, je fais pas les jambes, tu connais pas. Toi. Venez sur mon Instagram, vous allez voir les pertes que je commence à faire là. Voilà, tu vas squat dans un camion qui roule. Qui l'a fait ça Qui l'a fait dans le fil film Ça va il y a des gens ils l'ont fait ils sont morts en fait c'est pour ça on les a pas vus je comprends en fait en fait vaut mieux pas le faire au poids du corps je peux faire de la masse oui ou pas tu peux au poids du corps ok oh, <rire> la vie de ma mère c'est la meilleure expérience de ma vie d'accord t'as un autre exercice parce que les squats j'aime pas trop finalement des pompes vas-y vas-y je pars sur les pompes C'est n'y une... ah ah Eh Attention Attention <rire> Attention <rire> <rire> Tu bâtards. Voilà, je suis un Mac Je fais du surf dans un camion carrément Quoi ouais, C'est Ça va juste sur Il n'y oh. a plus rien qui a sa place Même le tableau camouillet Là, c'est un dégât gros. Crois, c'est la meilleure scène de ma vie. C'est une bonne séance. Vraiment bien <rire> sûr. là c'était la folie. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite séance Moi je suis chaud partie 2. <rire> ah partie 2. On fait quoi On loue un vrai camion bien grand et on se met à genre deux youtubeurs dedans Avec des avec Alex Avec des, des invités, Gilles, quoi, ouais. C'est incroyable. Faudra faire un peu plus Tous les youtubeurs du sud si vous voulez monter dans le nord faire une séance camion. Venez. Euh, c'est normal d'inviter et... des gens dans le truc qui peuvent se blesser. Mais tu sais qu'à la base là c'est parce qu'on n'a pas de budget mais à la base ce que je voulais faire c'est louer vraiment un grand un camion un grand camion faire une, une vraie salle vraie dedans. Avec des vraies machines et aller à la rencontre des abonnés, tu vois et dans des ce que tu penses c'est normal maintenant quand tu vois comment ça bouge Mais vas-y non, non c'est pas c'est fun, fallait qu'il y ait un choc comme ça C'était j'ai cru que t'allais mourir hein euh, Il a voulu faire des squats avec la barre le malade mental Ah le moment là il est épique. Si j'ai cru Vas-y si on peut le revoir ce moment là Fais dans le fil de n'importe quoi cool. on refait des youtubeurs s'il y en a qui ont des couilles déjà mais aussi si ça marche on le refera. tu vois si vraiment il y, y, y a beaucoup de likes, de commentaires, tout ça d'engagement mais en vrai l'idée de base aussi c'était d'aller bencher un peu partout dans des ouais. endroits insolites là on l'a fait dans un camion on peut le faire je sais pas en haut d'une montagne on peut on peut le faire à la plage un on peut, peut le faire partout en vrai. donc les gars si vous voulez nous aider un code fusion 10 sur Broadway. code fusion 10 sur Broadway. plus on aura de budget plus on pourra faire des masterclass en tout cas là pour l'instant on se démerde comme on peut avec du vieux matos un camtar prêté par le vidéaste franchement merci à lui On a en train d'enculer son défoncer son camion j'espère qu'un jour on pourra vraiment mieux le payer parce qu'il mérite. Si jamais vous voulez des programmes, ça se passe sur fitnessfusion.fr, vous le savez. il n'y a pas d'exercice comme ça. Ah, D'ailleurs, ouais, c'est vrai, on n'est pas allé sur l'autoroute. Ouais, au final, est, on est resté sur un parking parce que on a fait le test des gens. On a dit, vas-y, on va sur un parking, on teste, on voit comment ça se passe. On a vu le bordel que c'était. Déjà le bordel, vous l'avez vu à l'image. Franchement, c'est ah, suffisant. Je pense que vous êtes euh... assez diverti avec ça. Sur l'autoroute, au final, ça aurait été chiant. C'était juste Même du tout gros. droit. Et Autoroute et on... à 130, on tape dedans, t'es mort. Ah, voilà. Mais on a gardé le titre, la miniature parce que je pense c'est c'est ce qui vous a attiré sur la vidéo et vous n'êtes pas déçu vous marrant. Bah vous savez quoi, ouais, si rond. vraiment ça vous plaît, prochaine partie, on mettra des abonnés dans le camion. En vrai, dans. si on veut faire un truc plus sécuritaire, on prend un camion plus grand. Quelle sécurité C'est On, on en prend un truc les... un peu plus sécuritaire et sur les cotons, on met de la mousse autour. Comme ça, le mec, il peut pas se claquer dans les murs et tout, tu vois, ça va. ça qui est marrant. Non, gros, tu sais que tu serais claqué sur la pointe en bois. Au revoir Didio, <rire> hôpital, hôpital nains, direct. Par par Notre vidéaste, il veut passer dedans, il a dit. Val non. <rire> vous là, vous voulez venir On fera sûrement une prochaine vidéo avec des abonnés. Ouais. Donc si, si vous, vous voulez tester, vous le dites en commentaire. Il y a rejoignez le Discord Fitness Fusion dans la description. Ou sinon sur notre Instagram, on partage souvent quand il y a des événements comme ça en story. Donc euh, rejoignez tout ça. C'était Fitness Fusion, force et fun.